écoute moi les petits loups, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir tout simplement le deck avec lequel je suis passé infini. Alors, c'est pas mon deck infini, c'est un deck, vous allez voir, c'est un revenant dans la méta. C'est un deck qui, il euh, y a encore quelques jours de ça, finalement, n'était plus du tout méta. Il n'était plus référencé dans les 15-20 meilleurs decks du jeu. Et là, paf Pas, J'allais dire comme par magie, mais non, pas comme par magie. Euh, finalement, il est tout simplement. Euh, repasser dans le top 4, le top 5 des meilleurs decks du jeu, c'est le Death Wave. Alors, le Death Wave, tout simplement, n'existait plus avant parce qu'il y avait le Zero qui était très présent et Zero jouait Cosmo et Armor. Donc, forcément, pour un deck qui a besoin de sacrifier des créatures pour ensuite faire des effets accessoirement avec le côté reveal de la wave c'était évidemment beaucoup plus complexe là maintenant euh, bah, finalement il n'y a plus ce deck là donc et en plus de ça il y a un peu plus de patriotes et contre patriotes on est pas mal, enfin euh, voilà il y a plein de choses euh, finalement à dire sur ce deck et pour le coup il est, il est vraiment ultra ultra ultra intéressant et c'est vrai que voilà j'ai joué plein de, de decks et forcément euh, pour arriver jusqu'au rang 100 mais c'est vrai que les dernières euh, je me suis fait plaisir avec le, le Death Wave et pour le coup le win rate est stratosphérique alors euh, petite chose à vous dire c'est euh, a été une requête de certaines personnes, parler un petit peu. Euh des, euh, des bundles pour savoir s'ils sont intéressants ou pas. Alors, il y a un truc qui, sur Snapzone qui est pas mal, où euh, vous avez finalement les, euh, les, les ratios euh, de la cosmetic value, des gold value, etc. Pour savoir si c'est tout simplement euh, intéressant. En tout cas, si jamais vous avez envie de mettre de l'argent dans le jeu, si c'est intéressant de prendre les packs. alors euh, De mémoire, celui à, à 5K euh, gold, il est plutôt intéressant. Donc, c'est un des peut-être même le plus intéressant. Euh, après, voilà, c'est un certain investissement. Mais si jamais vous avez envie d'acheter un bundle dans le mois et vous faire plaisir, je pense que celui-là est dans tous les cas euh, le plus intéressant, après voilà ça dépend si vous aimez les cosmétiques mais en général ceux des cosmétiques sont souvent pas très très intéressants donc celui-là est, est franchement pas mal mais vraiment n'hésitez pas à aller voir sur euh, euh, Snapzone Dans il y a un onglet euh, euh, euh, bundle je crois un truc comme ça ou, euh, et comme ça ça vous permet de comparer un petit peu tout, et, et savoir ce qui vont sortir euh, le ce mois-ci et le mois prochain etc... Donc bref, le Death Wave. Accessoirement, le Death Wave, euh, vous savez, ai... d'ailleurs, je vous invite à aller regarder, j'ai fait un, un, un tournoi, je l'ai proposé sur YouTube, euh, bah, le plus gros tournoi européen, tout simplement, qui était en Suisse, et euh, j'avais gagné la première édition, et j'ai fait, euh, je dirais pas, ma, mon classement sur la deuxième édition, parce que, comme ça, je vous spoil pas si vous avez envie de regarder, mais, euh, en tout cas, dans le top 4, il euh, y a eu deux joueurs qui jouaient Death Wave, pour le coup, donc, euh, c'est vraiment un deck qui, euh, qui revient énormément, énormément dans la méta, il a vraiment plein, plein plein de bons match-up, donc l'idée c'est quoi C'est tout simplement d'avoir un early fort, d'avoir des points au début avec du Bucky, du Carnage. Euh... J'avais oublié, <rire> pour ceux qui sont sur téléphone. Donc voilà, on a quand même un deck pour moi, qui est peut-être le deck qui fait le plus de points en early game. Et dans le late game, bah il y a entre guillemets une carte un peu counter. Euh, pour des decks qui vont enchaîner plusieurs cartes, c'est la wave. Et l'idée c'est de faire wave, rien d'autre. Là, She hulk va coûter de mana, shield plus Death. Qui peut coûter 0 mana accessoirement Shiel plus Doom Shiel plus Aero Donc vraiment voilà On est sur C'est un peu comme un Doom Wave hein, Finalement Sauf que l'early est plus fort Et on a le Killmonger dedans Qui va être fort contre Patriot Enfin voilà On est tout ça Je pense que pour moi C'est un il va amélioré Même si Doomwave C'est très très fort aussi mais voilà, après, c'est des decks un peu good cards. Mais là, il y a vraiment ce, ce, ce côté un peu revenant qui est très agréable parce que voilà, ce deck-là, ça faisait longtemps qu'il n'était plus du tout présent dans la méta. Alors, il y a certains joueurs qui ont enlevé Bucky Barnes. Si vous regardez un peu les tier listes sur Internet, vous devez vous dire, mais ouais, mais Bucky Barnes, il a, il a été remplacé par Iceman. Iceman, c'est surtout bien contre Electro parce que Electro, Wave, euh, vu qu'il y a pratiquement que des T6 dans le deck, quelques T5, mais en général, vous faites Iceman, vous chopez son Wave ou son Electro et ça bloque forcément la curve de l'adversaire. Pour moi, Bucky Barnes, il ne faut pas l'enlever. C'est une carte absolument exceptionnelle euh, dans ce deck. Donc euh, voilà. Pour moi, c'est vraiment une connerie d'enlever euh, le, le Bucky Barnes. Euh, voilà. Après, libre à vous. Hein. En fait, l'idée, c'est que si en tournoi, OK, pour mettre Iceman à la place de Bucky. Mais pas en ladder. Pour moi, en ladder, il faut laisser Bucky. C'est une, une carte qui est hyper hyper polyvalente, qui fait beaucoup beaucoup de points. Euh... Bon. Main pas top. Dommage. On avait euh, Doom et et lui, il a Ultron. Par contre, il se bloque à droite. waouh, waouh, Elle est super bizarre cette game. Est-ce qu'il peut... En fait, là, il va juste enchaîner Patriot machin. Le problème, c'est que mon... Oh, c'est horrible. En vrai, s'il y avait eu... Tous <rire> sauf Killmonger, j'aurais gagné 100%. Écoutez. On va quand même essayer de se battre. On va voir ce qui va se passer. Oh, c'est trop frustrant d'avoir le Killmonger et lui, il a Ultron. On va voir. Bon, déjà, il n'a pas Patriot T3. Il peut y avoir un Blue Marvel. faut faire attention. Il y a ce Bucky Barnes. On va mettre là. Waouh Est-ce qu'il a le Blue Marvel Il a le débris. Donc Pour le moment, il a pas Blue Marvel. Ah non, non, on était 4. Je suis bêta. Bon. Il faut voir après en point. Parce qu'en point, au, au, au mieux, il fait 8 points. Là, on a 11. Donc, s'il a... Juste Patriote ou Blue Marvel, c'est bon. Bah, la parce qu'elle fait des points. Écoutez, ça va se jouer euh, au tour d'après. Est-ce qu'il va garder, genre en mode surprise Il est capable de garder en mode surprise. Genre Patriote mystique. Genre Patriote mystique, on perd. On tente, hein. Il a pas patriote mystique on gagne wow, c'est une game de débile hein. c'est une game qui est stupide et si la blue marvel il a 8 ici on a 8 là et on gagne là mais on perd là donc et si on fait ça alors ça et ça on a 10 on est à 19 Ouais, mais non, faut quand même. Je pense que cette game je la perds. Ouais, il garde le mode surprise. Il la garde. Ok, bon, il a pas snap. C'est intéressant. Bon, c'est une game qui compte pas parce que elle est totalement, euh... elle est totalement euh... Euh, faussée par, euh, par, l <rire> par les lieux et les cartes qui arrivent. Mais c'est rigolo pour le coup. Et vous voyez, c'est drôle parce que ça vraiment, ça aurait pu être une game 100% pour lui ou 100% pour nous. On avait quand même moyen, même si on a fait une sortie horrible. Mais s'il n'y a pas le Killmonger qui proc, on a gagné. Parce qu'en vrai, on a juste à faire une carte là, une carte là, et puis voilà. On fait le Killmonger à la fin. Le match-up était très bon. Hein. Le match-up était... Euh... Bah, le... C'est un de nos meilleurs match-up, et c'est ça qui est aussi fort avec le c'est que C'est un deck qui est hyper équilibré. D'ailleurs, il a gagné contre Electro au tournoi. Donc euh, contre Electro, on a un bon match-up. Ok. Euh, ouais, contre Electro, on a un bon match-up. Et contre euh, Desso, euh, Patriot, on a un très bon match-up. Contre toutes les decks avec des petites créas, on est bien. Enfin, en fait, c'est un deck qui est ultra équilibré. En fait, son, entre guillemets, counter, c'est Armor. Voilà. Armor et Cosmo. Mais Armor et Cosmo, il y a alors il peut y avoir un Cosmo, mais pas, pas dans toutes les versions de Darkok Et dans certains Doomois, il peut y avoir, mais ça reste pas ça reste vraiment, la, entre guillemets, la 13e carte. Vous voyez, la 12 ou la 13e carte. Euh ça c'est cool d'avoir pété ce lieu. Euh, vous avez euh, euh, je sais pas ce que j'allais dire euh, vous avez armor bah dans presque aucun deck dans la méta donc ça c'est quand même assez cool. Armor est plus du tout joué donc même les Thanos ongoing ne jouent pas armor et évidemment il n'y a plus de deck shuri 0 ou plus trop donc euh, On va faire ça. En vrai, on est pas mal, mais j'ai pas envie de snap non plus. Vu que... Ah, ça ça peut être un peu relou. Il peut y avoir un Killmonger, faut faire attention. C'est lui qui a l'initiative. Euh, ouais. C'est lui qui a l'init, ça veut dire que le Killmonger, il va proc avant mon ça, et ça c'est fort. Donc je pense qu'on va faire quoi Bon, à droite, on est derrière. Pour faut gagner au mid. Mais ça et ça, ça devrait être bon, non Let's go. Ça me paraît pas mal, un hein, héros démon. Pour finir, sachant qu'il peut jouer que deux cartes. Après, il peut y avoir des plays style Magneto plus euh, Monkey. Il peut jouer le Monkey dans une liste comme ça. Mais ouais, bref, ce, ce deck-là, d'ailleurs, en pool 3 pur, c'est le meilleur deck, pour le coup. Il euh, y a parfois des... Euh, non, qu'est-ce que je dis en... Ouais, en pool 3 pur. Euh, parfois, il y a des... Ah, waouh. Bah, GG. Le Chang-Chi. C'est rare qu'il y ait Chang-Chi. Ouais, quoique. Non, c'est pas rare, c'est un contrôle, My-Bad. Il ouais, fallait des mots à gauche mais c'était dur à savoir. Je pense que la ligne de play. Ouais, GG. La, la ligne de play doit quand même. Bon là pour le moment on fait vraiment des sorties qui ne sont pas des sorties. Hein. Il faut la wave, il faut le killmonger, il faut.. Euh... Euh, là c'est assez, assez bizarre, mais ça arrive parfois de.. C'est aussi l'intérêt hein, de, de, du snap. C'est que vous voyez là on a perdu euh, pas beaucoup de points parce qu'on a décidé de ne pas snapper. On avait des sorties horribles. Et quand on va snapper, on va prendre 4, on va prendre 8. Donc il suffit d'une game pour en rattraper 2 ou 3. Donc là on a une curve qui est belle. Mais il y a fa ce fameux lieu de, du bar de sable qui est, qui est très très chiant pour nous Le bar de sable Je pense à James Bond hein. L'île de la moitié Est-ce qu'on carnage Oui On va carnage ici On est à 4 On va passer à 5 donc on va vite grossir Je pense que je vais même killmonger maintenant dans ce match-up, je pense pas que j'ai besoin de Killmonger. L'idée, c'est vraiment de profiter au maximum de l'île. Euh, on aura le chang sur l'île qui peut être pas mal. faut voir. La sentinelle. Donc Pour le moment, il fait pas une sortie dingue. Il décide de pas sentinelle ici. C'est assez étrange. Je pense qu'il peut pas aller sur Barre des Sables. Ah. Dame devant. J'ai envie de Snap. C'est peut-être un peu agressif. Non, j'ai pas la wave. Je pense que si j'ai wave, je snap parce que j'ai une main super forte avec She-Hulk qui coûte 2 euh, euh, plus une autre carte. Donc la, la wave, ça reste un death wave. Hein. La wave est importante. Il hein. y a des match où vous allez juste gagner au Killmonger ou au Chang-Chi. Mais la wave est quand même importante. Euh, Est-ce qu'on She-Hulk son aéro Je shiulk là et je finirai par un Doom. Iron Man. Ok. Iron Man. Iron Man est chiant. Tente le Doom. Let's go. Le dino hein Ah le dino le dino fait la win. Ah c'est chier. Le dino fait la win. Bon, complexe. Les games sont complexes. Encore une fois, on a perdu que deux, vous voyez. C'est l'art, hein c'est l'art de ce jeu. C'est le snap 70%. Le win rate 30%. C'est pas un jeu qui est très complexe. Je... Enfin, moi je trouve que le jeu est moins compliqué qu'un autre jeu de cartes. Mais le snap fait que le jeu devient plus compl compliqué. Vous voyez, le gameplay est moins compliqué, mais le. Dans les autres jeux, il n'y a pas snap aussi, mais. Et c'est le snap qui est la clé. Et là, vous voyez, on a perdu 6. Mais si on gagne, on va prendre 8. Enfin, en tout cas, moi, en général, je prends 8 parce que j'ai une. J'ai une.. Là, je vais snap. Parce que j'ai quand même une belle main. Et puis accessoirement, il faut un peu rattraper. Alors. Euh... Donc on augmente un peu le curseur d'agression mais de manière générale je joue assez agressif. Donc euh, voilà après il faut être cohérent avec votre gameplay, hein. si jamais vous êtes euh, passif, ne soyez pas agressif euh, sur une game comme ça de temps en temps. Mais... mais là on a quand même une belle main, on a des points, on a beaucoup de points avec ce deathlock, avec ce démon, le killmonger peut être intéressant, c'est pas trop ce qu'il joue. Ouais, vraiment, vous voyez, on n'a pas eu la wave. Hein. On a fait trois games sans la wave. Et on a perdu que deux. Donc après, on peut partir avant. C'est vrai que là, sur la dernière game, on se dit, hey, franchement, on n'est pas si mal à droite. On arrive à prendre à gauche. Aussi bien, il va faire juste bourriner la ligne au mid. Femme invisible, ça peut être une version des fosses. Ah. Bah, je vais virer mon démon, hein. Le Wondu, il proc sur la.. waouh. Donc c'est une version MODOC. Et là, ça peut être un peu chiant. Après on a Hero qui est pas mal. On va jamais sacrifier nos cartes. Je pense qu'on va juste jouer Chang-Chi comme ça. Ouais. Donc là on va Aero euh, ici Comme ça son Modoc. Ah remarque non ouais, Je pense qu'on va quand même Aero là Oh il décide de rien jouer Et là il va Ella ici La question c'est qu'il y a défausse défausse Est-ce que ça suffit à gagner J'ai peur que oui Il décide de partir ok Parce qu'il aurait pu faire Elko, Ela. Après euh, El Koela, c'est pas forcément euh, ça ramène des tons Mais nous on a quand même un petit peu de points sur la ligne En fait l'avantage c'est que c'est un deck qui a donc Early très fort Il fait beaucoup de points en late avec ce Death plus ce She-Hulk Il y a carte Counter avec chang avec Aero dans certaines situations Il y a Killmonger Là on va Snap On a la Wave qui est importante Et on a cette combinaison out Carnage qui fait beaucoup de points Donc là on est déjà devant Vous voyez il faut, il faut pas grand chose Et c'est aussi la force de ce deck c'est qu'il faut pas grand chose pour Snap c'est vraiment un deck qui a un beau lien entre l'early et le late. Ah, ça c'est pas forcément bien pour nous. On a un deck de curve, à moins de top decker un monstre. Un ah, monstre. Plus ça. Infinote. Bon Infinote ça prend Chang-Chi. Bon, c'est quand même chiant, hein. il démarre avec une, un meilleur, euh, une meilleure puissance que nous. Oh, ça c'est cool pour nous. Si on avait pas snap, on l'aurait fait, vous voyez. Donc euh... bah, écoutez, je pense que dans ce match-up là, si je joue Infinote, il doit pas jouer des grosses créas, des petites créas. Donc je pense que je vais balancer le Killmonger. Je vais le balancer à la fin après. Que je peux le balancer à la fin. Ouais, mais. On vais faire maintenant, je pense. Black Cat. Oh, elle est sympa, ça, Black Cat. En mode Tim Burton, un peu. Ok. Donc, on a euh, le Deathlock ici. Le démon ici. Le prochain, on fera Wave. Toujours avoir un truc sur Pont branlant. Et puis euh, et puis voilà, je pense qu'on est on est largement devant. Vous voyez les 6 points, alors c'est pour ça qu'il faut vraiment s'attarder plus sur le, le cube que le winrate. Parce que là, vous voyez, on a en très peu de temps, on a fait 3 défaites à la suite. Ça peut assez être. Ça peut être traumatisant hein, pour certaines personnes. Alors, c'est pas un gros traumatisme, mais. On peut vraiment se dire. Bah ouais, mais 3 défaites à la suite, c'est un peu chiant. Euh.. Derrière, on va jouer, entre guillemets, soit, parfois, certains vont changer de deck, ils vont se dire, 3 défaites, je vais changer de deck. Alors qu'en soi, si on analyse bien, c'est que 6 cubes, sachant qu'une game, en moyenne, c'est 4 cubes, on va dire, la majorité des games se jouent à 4 cubes. Enfin, ça dépend, encore une fois, de votre taux d'agression, mais un joueur euh, classique, va jouer, enfin, un bon joueur va jouer 4 cubes. Donc là, vous voyez, on peut tout jouer. C'est fort, hein Donc ça. En vrai, ça, ça et ça, hein. De toute façon là ça va tout détruire et on va juste lui mettre euh... Bon après ça fait un peu peur, il y a Death, il peut y avoir du Chang-Chi. J'avoue que si Chang-Chi à gauche Non euh... Ah mais il joue pas Chang-Chi, je joue un deck euh... et là. Il y a des Black Cat Infinite Death. Fais ça hein. Ok. Ah dommage, ils... ils sont frileux mes adversaires mais ils ont raison. Donc oui. Je reviens par rapport à cette histoire de snap. Le truc c'est que il faut vraiment vous dire, et c'est pour ça qu'il faut arriver à être un joueur de snap et pas être un joueur de cartes quand vous jouez à snap. Parce que si vous êtes un joueur de cartes, le joueur de cartes il se dit j'ai fait 3 défaites à la suite. Et même moi, vous voyez, je vous dis 3 défaites, je suis un joueur de cartes avant d'être un joueur de snap finalement. J'ai trop de background en, en cartes. Mais si je suis un joueur de snap, je me dis j'ai perdu 6 cubes. 6 cubes c'est une game et demie. Donc en fait j'ai perdu qu'une game et demie. Et là j'ai gagné euh... après voilà Et après c'est aussi parfois quand vous gagnez 3 games vous avez pas envie de vous dire bah j'ai gagné 3 cubes <rire> Vous avez pas envie de vous dire j'ai gagné 3 games vous voyez euh... Là je vais snap non, on va quand même prendre le lieu On va quand même prendre l'information du lieu on ne sait jamais Ah c'est bien pour nous ça Parce que enfin ça dépend du lieu Mais normalement ouais on va snap Oh, bah il le fait pour nous donc on va pas snap. Vu qu'il le fait pour nous, on va pas snap parce que. Storm, ok. Ça peut être euh, très relou pour nous. Qu'il est en train de faire. Là, on pourra pas y aller. Il y a Brood. Donc c'est un patriote. Euh, on pourra pas aller là. Il faut passer. Comme ça, on peut Shiolk à droite. Ça va pas être évident. Mister fantastique, Donc il gagne. Ah, le problème, c'est qu'il gagne sur barre des sables. Il gagne à gauche. Ouais, on est mort ici. Dommage. Ouais, parce que l'avantage de, de Shiolk c'est que ça passe Goose. Et je fais ça. Donc là à droite je gagnais, à gauche euh, là je perdais. D'ailleurs il a fait une erreur. Moi sa place le fantastique je le garde pour la fin parce que en le jouant maintenant il donne l'info que le bar de sable il peut le gagner sachant qu'il sait que je peux pas Doom. Donc vous voyez c'est con mais c'est une petite erreur de sa part parce que là il a perdu deux points. Je pense qu'il peut gagner ces deux cubes. Alors peut-être que vous allez me dire et vous avez raison un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Comme ça il est sûr de prendre deux. En tout cas, il, voilà, en termes de, de puissance, il est peut-être plus cohérent avec sa curve de faire cela. Et je pense que... Après, il peut pas connaître mon match-up, mais bon, il a vu Bucky Barnes, machin. Je pense que ça a quand même du sens de, de garder le mission fantastique pour la fin. Bon, vous voyez, le lieu nous fait perdre. Hein. S'il n'y a pas le lieu, je pense qu'on est vraiment pas mal. En termes de points, on avait une super main. Un peu frustrant, mais bon. Donc là, on va snap. Euh pas envie de forcément de manger Wundu. Et on a Deathlock sur Ninja. Donc on, a fait, on fait vraiment déjà une avance. C'est comme si lui il avait 7 de puissance. Et on a notre combinaison qui est intéressante. Si on trouve la wave. Et on va trouver la wave. La Valkyrie qui saute. La Valkyrie est une carte problématique pour nous. Mais... Et le mais est crucial. Ah. C'est ça alors. Ouais. C'est une carte très importante. Enfin... Euh, euh... Très forte contre nous, sauf qu'elle n'est plus jouée, tout simplement parce qu'on est dans une méta avec des Blue Marvel, des Dinos, des Patriots, etc. Ah, le truc c'est qu'il peut. Ça c'est bien pour nous. Ah, j'ai peur de faire Deathlock et qu'il me rend. Ok. J'ai peur qu'il fasse Viper et qu'il me rende le Void. Au pire c'est pas si grave. Voilà, on a un sacré euh, Deathlock en tout cas. Ah ouais en termes de points, boum. Spider-Man, on s'en moque. La wave nous fait win ici. C'est g... À moins qu'il électro, mais ça... Enfin, euh, euh, professeur X, ok. Bon, ça change pas grand-chose, professeur X. On est devant là, devant là. Et vous voyez, on peut jouer trois cartes. Donc là, lui, il peut jouer qu'une carte normalement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, aéro et euh, Death et euh, Kulk ici. Au moins qu'il joue pro... Ouais. Non, mais je pense que c'est ça quand même, non On bourrine tout à droite. C'est moi qui ai l'initiative, faut faire attention au... Franchement, je pense que j'ai envie de bourriner tout à droite. Comment il peut... Il veut faire quoi avec son Void Normalement, il y a Valkyrie, mais Valkyrie a sauté. Débris Il fait débris je gagne quand même Je pense qu'il va juste débris Franchement moi je ferai ça On va voir Ouais, euh, Viper pardon je dis débris euh, vous m'avez compris Donc ça ça change rien on a beaucoup trop de points. Vous voyez le nombre de points qu'on fait à la fin, c'est. Après, on aurait pu dans tous les cas faire euh... Genre aéro mid si on avait peur vraiment de la Viper. mais Ok. Ouais, c'est cool hein. C'est cool, c'est cool quand ça sort bien. Et ça sort bien, hein. c'est hyper stable. Hein. Mais quand est à la wave, euh... c'est un deck qui n'est pas... pas battable presque. Hein. Faut vraiment que l'adversaire fasse une super super sortie. Hein. Alors, je snap pas quand j'ai que Wave Doom par exemple. Ou Wave. Bon, en plus, Doom, je peux pouvoir jouer T5 là avec Titan. Mais il faut quand même un peu d'early game. Genre, Wave Shiulk De... Doom, ça fait pas forcément win quoi. Faut au moins avoir un truc avant. Pas forcément un gros truc avant, mais. Zabou. C'est bizarre, il ne snap pas alors qu'avec Zabou, il est censé snapper normalement. Il a déjà un bon... une bonne avance. C'est rigolo. Euh... Oh ça me va en vrai hein. <rire> Mon carnage il est fat hein. euh, Sur le Doctor Doom je vais pouvoir aller sur le bar des sables Lui il joue Zaboo Donc ça peut être une version Doom Wave Dark Oak Avec, Do avec euh, Doom dedans Enfin Doom Wave, euh... Pas forcément Doom Wave, Mais en tout cas ça peut être une version Zabou Dark Oak Avec Doctor euh, Doom Pour le moment on est devant Je vais faire le Killmonger maintenant, comme ça, ça détruit une créature de plus. Rock et Viper. On moque un peu. Pas sur les lignes. Euh, ma foi. Le petit docteur. Ou alors on fait Wave. Je pense que c'est plutôt Doom ici. Je crois que la Wave le bloque un peu. Hein. Je crois qu'il a Zabou. Il peut quand même faire double 4, mais il peut pas 4 plus quelque chose. Non, je pense que je vais juste wave. Si je pioche Death ou Shiulk, c'est-à-dire une chance sur 1, 2. Après, remarquez, j'ai des, euh, des, des cailloux dans le deck. Hein. Euh, la Proba, euh, 9. J'ai deux cartes à piocher, donc j'ai une chance sur 4, on va dire. Allez, si on est optimiste. <rire> Faut pas dire 4 et demi. Euh... Et ça peut le bloquer aussi. Oui. Faut voir Rock Slide Et Korg Bon il y a un Dark Oak qui va tomber La question c'est Il y a que Dark Oak son Dark Oak il coûte euh, 3 mana Il peut rien faire derrière à moins de faire euh... Franchement non, je pense que c'est Doom Il hein. y a moyen de gagner juste avec Doom On va voir Je pense que je dois quand même euh... Valkyrie Gagner C'est pour ça que je voulais le garder en mode surprenant. Surtout que là, on a joué Petit Bras, mais en même temps, on a, on a tous les deux des mauvaises sorties de fait hein, avec le Subterranea. Subterra Donc euh, là, je pense que quand on joue Petit Bras comme ça, je pense qu'il faut vraiment essayer de... Voilà, ça c'est intéressant, je n'ai jamais vraiment euh, abordé dans les vidéos, mais ça va vraiment vous aider. Quand vous jouez un, et... Enfin, vous voyez, quand vous ne snappez pas en gros, je pense qu'il faut un peu plus, entre guillemets, vous n'augmentez pas la RNG... Enfin, l'RNG. Vous ne prenez pas de risque parce que vous n'avez pas snap. Par contre, il faut prendre des risques par le gameplay. Pas par le snap, mais par le gameplay. Vous voyez, il faut trouver des équilibres comme cela. Euh, et donc, plutôt garder le Doom sur la fin, même si en vrai, avec Wave, c'est quand même le play. Mais vous voyez, par exemple, avec son Mister Fantastique tout à l'heure, c'était peut-être un play qu'il devait réaliser. Euh, pour justement récupérer les, les deux au lieu des un. Par contre, quand vous snappez, et que tout de suite vous allez jouer 4 ou 2, à bah là, ou 4 à 8, ou 2 à 8, n'importe. Là par contre vous devez essayer de, de moins prendre de, de risques sur le gameplay parce que vous en avez pris sur le... Vous voyez Donc jouez un peu plus curvé et ne gardez pas en mode ⁇ Ah là je vais le surprendre avec ça bah, ⁇ C'est pas évident. Chantresse qui saute on s'en fout, nous on veut Chi qui saute. La wave elle peut être pas mal dans le match-up. Le problème c'est qu'on n'arrivera pas à faire une belle death. Ouais elle est compliquée cette game. Hein. Elle est compliquée. Je pense que je vais wave et puis comme machin. Ah, ça bloque tout mon play, ça! Quoique, euh, elle, elle coûte. Non, ça bloque tout mon play, je crois. Si je fais wave. Elle lui a coûté 4-2. Elle lui a coûté 2. Elle lui a coûté 3. C'est bon. pas gagner, hein, pour autant. Et c'est le play. Ça fait pas gagner pour autant. Terra, et ouais, ok. Bon, il a. Euh il peut jouer deux cartes, c'est déjà pas mal. Après, il y en a avec trois en main. Et nous, on peut jouer euh, Death et She-Hulk. Donc, euh, la question c'est est-ce que ça fait gagner Sachant que là, il peut y avoir un Dark Oak. Franchement, c'est dur de tenter. On va aller à gauche, j'ai 12. Je pense qu'à gauche, je gagne. Et là, au mid. Fais ça. J'ai envie de tenter vu que je joue 1-2. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. À moins que ce soit euh Nova... Euh... Genre Nova Killmonger ou des conneries comme ça. Mais c'est Dark Oak. Ok. Nice. Vous voyez là, ça me... L'avantage aussi de ne pas snapper chez mon adversaire. Mon adversaire, il doit snapper. Il avait une belle sortie. Il a Zabou et tout. Il ne pas pas. Bah à la fin, il perd. S'il si snap il prend 1. En ne snappant pas, il perd 2. Vous voyez Donc, il, fait... il passe d'un plus... plus 1 à un moins 2. C'est énorme. C'est un différentiel de 3. Juste parce qu'il a été passif sur son snap. En fait, à chaque game, il y a un exemple de mauvais snap chez l'adversaire. Mais ça, c'est important d'arriver de... à le voir à chaque fois. Pour le coup. Regarde l'heure, c'est bon, on est bon. On va enchaîner des games. Euh, Terre sauvage, c'est pas mal pour nous. Terre sauvage, c'est pas mal pour nous. On a Killmonger, on a Squirrel, ok. Wow. Ça doit être un Patriote. Sur Killmonger, on a gagné. C'est fort quand même. Non, c'est pas fort, c'est énorme. C'est un snap d'ailleurs. J'aurais pu le faire avant le snap quand même, mais c'est un snap ici. Plus vaut tard que jamais, hein, comme on dit. Bah J'ai wave doom en fait, donc euh, la moindre death elle est gratuite, le shield qu'il est gratuit. Stoker. C'est quand même un deck qui fait beaucoup de points, donc Patriot je peux aussi le gagner au point pur. Ah là. Ah là c'est... J'ai envie de faire un truc un peu what de what fluke. Ah là, je peux le gagner les gars. Ah enfin, les gars. Il y a sûrement une fille qui regarde le, la vidéo. Quoi. Mais... Euh... Ah là, je peux le gagner en vrai. C'est vrai qu'il euh, faudrait faire un sondage. Mais je pense que... Là, je fais ça et ça. Énorme à droite. C'est vrai qu'il y a plus de garçons que de filles sur Marvel Snap. Mais genre beaucoup plus, je pense. Hein. Faudrait faire un sondage justement mais ce qui est un peu différent de Hearthstone. Hearthstone c'est quand même euh, on est presque pas loin des 50-50. Après c'est parce que c'est un truc de super-héros donc c'est peut-être plus masculin j'imagine. Ça va faire mal, euh, ouais. Je le confirme, je confirme. Donc là on a la wave, même si wave c'est pas forcément une bonne carte dans ce match. On va faire la wave. Parce qu'on a soit Shulk soit Death à piocher, donc on a une chance sur deux. Et au pire, on a... J'allais dire, on a Killmonger, mais pas forcément. En vrai, pas forcément. Wondu, bon. Après, on est devant ici. Là, à droite, on gagne forcément. C'est quoi le play Aéro au mid. Non, il faut juste faire des points à gauche. Il si fait Patriote, on gagne quand même à gauche. C'est ça, hein. c'est juste des points, c'est aéro à gauche. Je jamais perdre à droite. Ok, il ouais, fallait éviter les malentendus. Vamos, le 4 points. Là, on commence à engranger des points, hein, voyez Là les games elles se mettent un petit peu mieux, en tout cas elles se mettent comme elles sont censées se mettre. Et là on engrange des points, on snap agressif. On peut snapper agressif avec ce deck parce qu'on a vraiment des, des combinaisons de cartes qui nous donnent envie de, de snap quoi. C'est vraiment euh, Bucky Barnes Carnage, Out Carnage, Wave plus euh, un T1, enfin vous voyez. Ou un T2. Ou alors euh, la wave avec la Hulk, plus le Doom en main et euh, je sais pas, même un Deathlock avant ou une connerie. Voilà, on n'a pas une belle main. Wolverine. Bon, on a, on a la carte anti-Galactus. Alors, on pourrait presque snapper, mais je pense que c'est quand même un peu énervé. Sachant que son gars-là, il peut le jouer qu'ici. Ah non. On ne peut pas jouer Galactus ici. Il va peut-être essayer de jouer sans Galactus J'ai envie de snapper en vrai Je souris. Ah non il va jouer Nimrod Nimrod Destroyer Il peut faire ça Nimrod Destroyer euh... C'est dur à dire On a vraiment envie de faire aéro Franchement c'est une game un peu bizarre parce que Nimrod Destroyer ça fait des points quand même En même temps nous on a le Chang Chi Mais euh, faut voir c'est un peu bizarre Attendez j'ai fait une erreur Parce qu'en vrai il est obligé de jouer sur sa chourie. Donc si je fais aéro à droite La créature ne profite pas de la chourie. Donc j'ai fait une connerie là vous voyez J'ai mal joué J'aurais dû aéro sur Après je prenais la, façon... la, la destruction peut-être du lieu sur mon aéro Mais je pense que c'était le play quand même Wave qui saute Il joue Iceman donc ça peut être soit la même version Soit une version Doomwave. Wave Chiant d'avoir pris le Bucky Barnes, mais on s'en moque. On aura un joli Killmonger. Il y a peut-être d'autres T1 comme Sunspot. On peut jouer Jiv dans son deck. Ah, Jeff. Euh, le Chang-Chi peut être. Est-ce qu'il y a des, des procs à Chang-Chi dans son deck Ça des masses. Gull, quoi. Zabou. Ah non, Zabu, Iceman Zabu, ok. Je vais maintenant, comme ça si jamais je trouve euh, la wave, la death elle coûtera, euh, elle coûtera 1 mana. Rock Slide. Bon, qu'est-ce que c'est Bon, ce qui est bien c'est qu'on a un joli euh, Chang-Chi dans ce matchup. Sur Dino et sur Darko. Pas très bien curvé là Je crois que je vais faire Carnage sur Killmonger un peu bizarre mais comme ça Si prochains prochain tour je pioche euh, la wave, je peux tout faire Et jouons. Ouais, l'idée c'est de piocher wave Comme ça je peux jouer euh, Death à 0 plus euh, une autre carte non. Euh... On n'a pas l'init, c'est toujours un peu chiant Je pense qu'on va juste faire des points. Hein. Je pense qu'on va juste faire des points avec la death. Et puis euh, cette gamme là, s'il snap, on part. Hein. Je crois qu'on est trop derrière sur toutes les lignes. Il y a le goose, donc ça c'est bien. Dans notre death, on est protégé. Il a l'initiative. Non, j'ai l'initiative. C'est pas ça le play. Franchement, t'entends, non L Aéro ici. Ah, le Darko qui nous écrase. Hein. En vrai, le Darko qui nous met très mal. Hein. Sur Darko qu'on perd. Il a Snap, ça veut dire qu'il va Darko plus quelque chose. Alors, je pense qu'il faut partir. Je pense que c'est greedy de vouloir rester. Enfin, c'est vraiment de la curiosité, mais là, on le fait pas. On sait qu'on va prendre Dark Oak plus quelque chose d'autre. Après, il joue euh, Wong, c'est un peu bizarre, mais c'est juste vraiment pour Rockslide, et ça marche avec Zabu, accessoirement. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une excellente idée, mais c'est pas une mauvaise idée, je pense. Après, t'as déjà normalement chang -Chi. ça veut dire que c'est Chang-Chi qu'il a enlevé. En gros, il a enlevé chang mais. Pour moi, c'est pas bon, quoi. Soit tu mets Chang-Chi, soit tu mets Enchantress, mais tu mets pas à Wong. Donc euh, pour moi c'est une erreur ouais. le, le Wong il n'est pas assez fort dans la méta actuelle. Mister Sinister. Matchup est bon parce qu'on a Killmonger. Puis le matchup reste quand même très correct. On snap hein, même. On a un bon early. Le Deathlock à gauche. Après, il faut faire attention parce que parfois on gagne le, les lignes et on n'a pas un joli Killmonger à la fin. En fait, le Killmonger, il est fort si on n'a pas l'initiative. Après, on peut très bien sur le Tour 4 et le Tour 5 lui laisser l'initiative. Hein. C'est sûrement ce que l'on va réaliser d'ailleurs. Oh, ah Ok Décider de pas jouer. C'est hyper intéressant. Ah, je crois que je vais le faire hein, quand même. Hein. En enfin, fait il a pas joué Patriote, il est quand même dans une situation un peu complexe. Franchement, il a pas joué Patriote, donc euh, Ultron, on s'en fout. Après il peut faire Blue Marvel mais je pense que j'ai pas un spot où j'ai envie de garder Killmonger sur la fin. Oui. Donc là il faut juste compter. Moi à sa place fait ultron à droite. On a l'init. On fait ça. Gagne Ultron. Ultron à gauche. Là il passe à 15 et gagne, il gagne ici. Il gagne. Si hein. on fait ça. Je crois qu'on aurait fait Aéro, il est 9. Et Ultron, il est. Donc on gagnait, non Ah non, parce qu'il a un plus 1. Non, c'était bon, je crois. Si on fait Aéro à droite, on gagne. Aéro à droite, on ramène Ultron à droite. De toute façon, Ultron va aller à droite, mais de base, ah ouais, remarquez. Non mais je crois que j'aime bien aéro à droite. Bon, on ce match. Vous voyez, on a monté des rangs. On a commencé, on a mal commencé, mais vu qu'on a été précautionneux à juste titre, enfin, c'est ce qu'il fallait faire en tout cas. Et on va même pouvoir améliorer des cartes. On va pouvoir améliorer cette wave. que J'aimerais bien avoir en noir et, noir et blanche. Vous voyez, le deck est cool. Hein le deck est... À... Et puis, c'est voilà, un deck qui existait déjà avant. Donc, normalement, vous avez peut-être déjà des patterns. Vous l'avez peut-être déjà joué un petit peu en, en... en full pool 3. Et, et c'est un deck qui est... Je tout à l'heure un truc sur le Pool 3, je sais pas si je suis allé à la fin de ma phrase parce que parfois je les finis pas, mais en gros, parfois il y a des tournois Full Pool 3 et c'est ce deck qui gagne. Enfin, le Death Wave qui gagne. Enfin, sous, pas tout le temps, mais en tout cas c'est un clairement un des meilleurs decks Full Pool 3. Après Doom Wave, Death Wave, vous voyez, on est sur des trucs qui se ressemblent quand même pas mal. 400 jetons, ça fait plaisir. Okay. Euh... d'améliorer encore une carte un truc que... en fait j'aimerais bien avoir des cartes en noir et blanc comme le, le Chang après des cartes que je joue quand même c'est pas très grave Et de regarder allez, Zola so c'est joli quand même Zola so c'est quand même une carte qui est jolie et qui est jouée On va arriver à cette carte-là. Oui, on y arrive. On y arrive, on y arrive. Le petit Juggernaut. Très joli d'ailleurs, ce Juggernaut. Hein. Euh... C'est une saucisse, en fait. Hein. C'est sausage party, le truc. Hein. Allez, let's go. Stature. Sans jeton, c'est comme Stature. Euh... Sur ce, merci à tous. Je vous embrasse fort. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je me bave dessus. <rire> et à, tous, et à très bientôt. Ciao, ciao, tout le monde.